bonjour à toutes et à tous alors aujourd'hui je fais une vidéo pour vous parler du périnée encore une fois mais cette fois ci pour parler un peu plus de choses taboues on n'ose pas encore trop en parler dans nos sociétés des douleurs pelviennes euh, donc c'est des douleurs euh, parfois qui arrivent en plein milieu de la journée on ne sait pas pourquoi on a très mal au niveau euh, du à côté du pubis ça peut être au pubis directement euh, sur les grandes lèvres et aller directement euh, du côté de l'anus. Donc c'est normal, ne vous inquiétez pas, ça peut arriver à tout le monde. On va en parler maintenant, donc on va parler un peu d'anatomie. Pour commencer, dans la première partie, je vais vous parler de plein de choses et il y aura une deuxième partie avec que des exercices pour relâcher son périnée. Alors il faut comprendre que les douleurs pelviennes viennent souvent d'une hypercontraction du périnée, c'est-à-dire qu'en fait on a eu soit des contractions lors d'une grossesse très forte et donc le périnée en fait s'est euh, figé et il manque d'élasticité de souplesse pour pouvoir se relâcher. Donc c'est très important d'avoir un périnée en bonne santé, je le répète, dans d'autres vidéos je l'ai dit, mais c'est surtout qu'en fait il faut que le périnée soit élastique pour nous permettre ben, tout, tout, tout ce dont on a besoin de faire dans la vie quotidienne. Un périnée qui est hypertonique, donc trop musclé va créer des tensions au niveau pelvien dans, dans, dans la, sur la ceinture pelvienne et donc au niveau du pubis ça va tirer jusque vers la zone anale et c'est normal parce que tout, tout est relié donc que ce soit au niveau des tendons des muscles et tout ça donc c'est tout relié et puis on peut aussi avoir des sensations au niveau des adducteurs et, euh, et vous pouvez aussi voir si quand vous contractez vos adducteurs ça vous tire au niveau du pubis moi-même j'ai eu euh, une pubalgie où, enfin en tout cas, ça a été détecté une pubalgie euh, quand j'avais fait une déchirure musculaire, musculaire, je vais y arriver, <rire> du pectiné. Et en fait, c'est passé avec beaucoup, beaucoup de temps de compréhension envers mon corps, envers moi-même, parce que souvent, les personnes qui ont ça sont des personnes hyper contrôlantes, euh, qui veulent gérer beaucoup de choses et euh, qui ne laissent pas la capacité au corps de lâcher prise. Ça, c'est très important, je le répète, la, le lâcher prise, pour permettre à l'esprit justement de rentrer dans une phase d'acceptation et si on a des douleurs on est tout en tension en contraction justement non il faut essayer de relâcher donc ça c'était pour la zone pour le, la première partie un peu anatomique maintenant on va parler de la respiration la respiration vous savez que la respiration ventrale elle fait fonctionner le diaphragme donc quand on inspire le diaphragme en fait il va descendre vers le bas et quand on expire il va remonter c'est important de bien respirer avec cette zone là et tous les exercices qu'on va faire dans la partie 2 vont euh, parler de la respiration donc pour commencer on va se mettre dans une pièce où on est tranquille je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde surtout si vous avez des enfants mais essayez de prendre 10 15 minutes pour vous c'est très important de vous mettre au calme et de mettre une petite musique douce Peut-être euh, des bougies ou un encens, quelque chose qui vous met dans une ambiance directement de relaxation. Ça c'est très important puisque le mental va énormément jouer sur l'état physique ensuite. Donc on a besoin pour relâcher le corps de relâcher d'abord la tête. Ça c'est un, une étape fondamentale. Donc on va inspirer par le ventre. On va faire comme si l'air rentrait par en bas en fait. Et on expire par le ventre toujours et on relâche. Si vous voyez, vous commencez à inspirer en montant les épaules. Essayez de relâcher dans les épaules et de vous décontracter. Ça, c'est la première chose. On inspire par le ventre et on expire. On décontracte le ventre et on relâche le périnée. Vous pouvez, en, prenant, en mettant vos mains sur votre ventre, prendre conscience de cette partie du corps. Inspirez, gonflez. Comme si l'air passait directement par le périnée. On expire. On essaie de décontracter le périnée. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous pensez que vous avez besoin de beaucoup plus de respiration pour comprendre le système de décontraction du bas ventre et du périnée. Donc euh, ensuite je, vais vous, je vous demande si vous le voulez de prendre une feuille et un crayon et d'écrire si vous avez eu des problèmes que ce soit des traumatismes au niveau de cette zone de la zone génitale dans votre enfance ou même plus tard euh, ça peut être n'importe quel traumatisme, hein. peut-être que vous avez été gymnaste et que vous êtes tombé euh, sur une poutre très forte et que ça vous a créé une contraction, peut-être que ça a été euh, euh, des violences euh, sexuelles, euh, peut-être que c'est tout simplement un accouchement où vous avez euh, euh, bah, trop contracté, trop poussé, et du coup ça a créé euh, peut-être une contraction, peut-être une petite déchirure. Alors sachez qu'il y a plus de 20% des femmes qui ont ce problème-là euh, qui euh, vont voir plein de médecins et apparemment ça reste, elles restent dans un flou, euh, un flou médical parce qu'elles euh, ne savent pas exactement ce qu'elles ont mais je pense que tout vient quand même de la détente physique et aussi mentale et déjà ça peut aider beaucoup de personnes si jamais vous avez eu ce type de problème vous pouvez mettre un commentaire s'il vous plaît pour nous dire comment vous avez fait c'est très important de partager sur, ce, sur cette chaîne euh, et les solutions et puis. Euh, comment vous avez fait pour vous en sortir et trouver euh, les, les exercices les plus adaptés à votre problème. Donc vous écrivez tout ça en prenant conscience, le corps va déjà, euh, c'est très important de prendre conscience pour que le corps se dise, ok, si c'était ça, cet événement-là, qui m'a fait, qui m'a créé ce, cette chose-là, peut-être que consciemment, suite en faisant certains exercices avec conscience, je vais réussir à passer au-delà. Vous pouvez aussi voir dans la vie quotidienne, et ça c'est très important, euh, à quel moment vous avez mal. Je suis assise en voiture, il y a quelqu'un qui klaxonne ou quoi que ce soit, ça me stresse, hop, je sens la douleur. Ok, pourquoi j'ai la douleur Peut-être qu'à ce moment-là, j'ai contracté. C'est une auto-analyse qu'il faut faire. Ça, c'est très important de s'auto-analyser tout le temps pour pouvoir évoluer vers un mieux-être. Parce que si on fait des exercices sans vraiment comprendre pourquoi on les fait, ça ne sert strictement à rien. Je veux vraiment que vous preniez conscience des moments où vous avez cette douleur. Peut-être que ça va être des moments où vous contractez votre périnée et c'est vraiment à ce moment-là que vous avez la douleur. Et dans ce cas, on va inspirer et expirer par le périnée, je vais dire. On inspire, on gonfle le ventre comme si on emplissait ici la zone et on expire. Comme si on expirait par le bas. Ok Et on expire. On fait ça plusieurs fois pour détendre cette partie. Donc quand vous avez fait ça, vous allez déjà sentir un mieux-être. Puis vous allez petit à petit, vous pouvez noter ça sur votre téléphone ou sur un carnet, toutes les fois où vous avez des douleurs qui reviennent. Dans quel état d'esprit vous êtes Qu'est-ce qui se passe si c'est un événement autour de vous qui s'est passé Une critique ou quoi qui vous a contracté Vous exprimez votre état, on va dire, émotionnel et votre état physique à ce moment-là et peut-être qu'avec le temps, vous allez voir qu'il y a des choses qui se répètent et donc vous allez plus maîtriser cette, euh, ce moment-là avec des respirations profondes. Voilà, donc euh, maintenant qu'on a parlé de tout ce qui était euh, théorique, on va en venir à la pratique. Je vous propose de prendre un tapis ou une serviette ou quelque chose pour mettre au sol. Donc maintenant que vous êtes bien installé, on va faire le premier exercice. Ici, assis, sur les fessiers, les mains au niveau des genoux, vous allez inspirer, monter le dos, allonger la nuque, allonger le dos. Et expirez, vous relâchez en arrondissant le bas du doigt. Inspirez, étirez, expirez. Tous les exercices, vous pouvez les faire plusieurs fois. Autant de fois qu'il sera nécessaire pour votre corps. On a tous un organisme différent. Et il faut vraiment prendre conscience de ce qu'on fait. Au moment où on le fait. Allonge je dos, monte bien sur les fessiers, expire, relâche sur les fessiers. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous nécessitez plus de, de mouvements et plus de temps. On va croiser les deux jambes et ici on va inspirer, faire un rond vers l'avant et expirer. On vient en arrière, rouler sur les fesses. Inspirez, expirez, inspirez. Expire. Expirez. Donc, si vous avez des douleurs qui vont, qui vont jusque vers les muscles de la nuit, ici, ça va vraiment relâcher toute la partie des deux périnées. Et dans l'autre sens. lâchez bien le bas du dos. Ne forcez pas pour remonter. Ne forcez pas avec le ventre. Laissez faire vraiment le C'est le tour qui fait qu'on roule sur les fesses et qu'on remonte. On peut s'aider avec les mains. Vous pouvez arrêter la vidéo faire ça autant que vous en avez. Heureuse. On va s'allonger tranquillement sur le dos ici. Ça va amener les deux genoux à la poitrine. Le plus proche possible et on expire, on ouvre les genoux. Le bas du dos reste toujours bien collé au sol. Puis on relâche dans les périnées Là on imagine qu'on respire avec le périnée. Les rentre par en bas et ressort par en bas. Vous pouvez jouer en allant d'un côté et de l'autre. Ici, en poussant avec vos mains sur les genoux. Avant, arrière. Allez dans la détente. Pensez comme si vous vouliez ouvrir une porte ici. On expire par le bas. On inspire par le bas et on expire par le bas. Vous pouvez aussi bien garder une jambe fléchie, tendre une jambe. Mettre la jambe, si vous avez un meuble à côté, poser le pied contre le meuble ou contre le mur et garder l'étirement. Si ça vous soulage, vérifiez ce qui vous soulage le plus en fait et puis ce sera le mouvement qui est juste pour vous. Et de l'autre côté, pareil. On fait toujours et deux côtés de la même façon puis vous pouvez faire les deux jambes celles qui veulent qui sont assez souples pour relâcher donc là on respire avec le périnée voilà restez dans la posture autant de temps qu'il est nécessaire là, on vient poser le, le pied au sol, la cheville sur le genou on attrape la jambe qui est au sol, soit par en dessous, soit au-dessus, on tire vers soi. Donc ici, on va étirer toute la partie postérieure, au niveau des fessiers et aussi l'intérieur de cuisse. garde bien le genou en ouverture. Si je vous montre à l'envers, ici on pose le pied, de cheville sur genou, on passe à l'intérieur et à l'extérieur, par en dessous ou par au-dessus. Et on tire, le genou ici reste en ouverture. Et la tête au sol, on expire, on tire. Continuez, puis on vient changer de jambe. On décroise, on pose l'autre pied au sol, cheville sur genou. On attrape l'arrière ou au au-dessus du genou et on expire. Voilà, quand on expire, on relâche vraiment le périnée. Relâchez vraiment en bas du dos, on ressent tout l'étirement qui se fait, tout le relâchement. Contracte, on vient poser les deux pieds au sol. Et ici, on va monter les fesses. On décolle les fesses. On inspire, on gonfle le ventre. Et on déroule le dos du haut vers le bas. Sans contracter. Inspire. Expire, monte. Voilà, je viens périner. Inspire ici. Et expire, déroule. Inspire, prenez le temps, expire en montant, inspire ici, gonfle le ventre, expire, déroule et relâche dans le Aussi on peut inspirer, expirer, monter, inspirer, ouvrir. Ouvrir, ouvrir les jambes. expirer. Ça peut vous aider à décontracter encore plus. On inspire. On monte, on expire, on ouvre. On inspire. Et on expire. Vous pouvez faire ces mouvements autant de fois qu'il est nécessaire pour vous faire du bien. On va rouler sur le côté. On va venir sur les genoux. Poussez les fesses en arrière et on vient étirer vers l'avant. Inspire et expire, on reste dans cette posture. La tête relâchée sur le tapis. Puis on vient ici appuyer sur les mains, on vient mettre les genoux à le même niveau que les fessiers on inspire ici et on expire. On pousse vers l'arrière. Quand vous poussez vers l'arrière, imaginez vraiment comme si ça s'ouvrait vers l'arrière. Relâche le périnée. Si c'est trop douloureux, ici vous pouvez revenir un peu plus en avant et aller un peu moins loin. Vous pouvez aussi relâcher le poids du corps sur les coudes, voilà, puis on remonte sur les mains et on vient fermer un genou après l'autre et on se remet dans la position de l'enfant ici, on expire Se mettre à quatre passes, on vient le genou entre les deux mains, on ouvre le pied et on relâche la jambe à l'arrière. Si vous n'arrivez pas à être dans cette posture, fléchissez la jambe. Le principe est d'avoir la fesse bien collée au sol et on relâche vers l'avant tout entièrement le corps si on peut. Si on ne peut pas, on essaie de relâcher au maximum et de sentir la décontraction dans la zone des fessiers et du bassin. expirer. On remonte tout doucement et on change de côté. On revient ici de l'autre côté, le genou. On passe ici la fesse au sol, on tend la jambe ou la jambe fléchie. L'important est d'avoir les fessiers au sol et on relâche complètement en avant. On inspire, on décontracte. doucement on remonte et ici, alors on vient s'asseoir, on vient se mettre maintenant dans une posture. Il y a des personnes qui y arrivent, d'autres non, ça dépend de la souplesse du talon d'Achille. Donc ici, du tendon, pardon d'Achille. Ici on va ouvrir les pieds de chaque côté en ouverture et on relâche les fesses jusqu'en bas. On peut se mettre dans cette posture ici avec les coudes qui poussent les genoux, les mains qui pressent vers l'intérieur. Et là, on, on ressent une ouverture à ce niveau-là, donc on essaie de relâcher. Inspire et expire, on relâche à ce niveau-là. Si vous sentez une décontraction, c'est très bien. Si vous sentez des tensions au niveau des adducteurs, euh, que ce, euh, donc si c'est en étirement, c'est bon. Si c'est en tension, peut-être que vous n'avez pas les fesses complètement en bas. Si vous êtes debout et que vous avez les fesses ici, c'est pas bon, vous êtes en squat et en contraction. Ici, vous êtes encore en contraction, donc vous devez relâcher au maximum le bassin pour vraiment relâcher complètement les fesses et respirer toujours en relâchant le périnée chaque fois vous refermez une jambe après l'autre. Donc on, un dernier exercice, on va se positionner un et servant. Ici toujours l'alignement cheville-genou. On vient positionner le genou ici le plus à l'arrière possible pour envoyer le bassin devant. On relâche vraiment le bassin sans forcer vraiment. Là je suis en relâchement. Et on va étirer le psoas. Le psoas qui remonte ici, on vient à l'opposé, tourner les épaules et on expire. Regardez bien le pied derrière plaqué au sol. Essayez de ne pas être comme ça et avoir le coup de pied plaqué. On revient d'abord le buste, on remonte en repoussant et on change de côté. Si le pied devant, on avance au maximum, je garde toujours un alignement ici. Mon bassin bien de face, on voit vraiment, vraiment le pubis en avant et je viens expirer le dos bien long. Je tourne vers le côté opposé. Viens, je relâche mon pied. ma respiration, je prends conscience de mes ressentis au niveau du bassin, un temps de pause, un temps calme, vous pouvez vous allonger ici sur le dos complètement allongé et puis vous pouvez aussi faire cet exercice là où on monte les genoux le plus haut possible et la tête sur le côté opposé et les genoux sont vraiment relâchés au sol, Donc vous restez dans cette posture un petit moment. en respirant et en relâchant. Cette posture, vous pouvez la faire autant de, autant de temps qu'il vous est nécessaire pour ressentir la décontraction, ici. Et puis vous faites pareil, vous remontez doucement, vous remontez, vous redescendez de l'autre côté, vous relâchez les pieds au sol. tête, toujours au centre, vous pouvez rester quelques minutes à respirer comme ça, en tout cas je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo, si vous avez bien aimé la vidéo merci de la liker, ça fait toujours plaisir, si vous avez des questions vous pouvez les mettre en commentaire, si vous avez réussi vous à vous guérir ou à soigner cette, ce petit problème de tous les jours, vous pouvez nous mettre aussi en commentaire comment vous avez fait, quelles ont été vos solutions et les solutions les plus efficaces que vous avez testées. Et puis, euh, bien sûr, si euh, je peux vous aider dans quoi que ce soit, écrivez-moi si vous avez d'autres idées pour d'autres vidéos. Et J'espère que qu'on va pouvoir continuer dans, un, dans le bien-être et euh, la réparation de l'élasticité de votre périnée. Voilà, au revoir et à bientôt. Ciao, ciao